C'est très hypocrite la société dans laquelle nous sommes où d'un côté on dit euh, reconduite à la frontière et les mêmes le soir commandent leur pokéball avec un Uber Eats sans papier euh, et on va même pas payer la sueur de son travail et on va lui dire euh, une fois que tu as servi mon plat je te reconduis à la frontière. Parfois il se fait même traiter de sale nègre. Et bien ça c'est insupportable et c'est pas non plus mon projet de société. C'est une mesure de justice.